Avec l'intensification de la crise financière née du Covid, beaucoup de ménages ont éprouvé le besoin de trouver des solutions pour sécuriser leur situation financière. Peut-être êtes-vous dans ce cas. La question qui vient alors pour ceux qui ont pris des dispositions est toute simple. Elle est la suivante. Ce que j'ai fait est-il suffisant Bonjour c'est Pierre Maumont, dans cette vidéo je vous propose de vous abstraire de la propagande gouvernementale et, et des médias aux ordres de l'oligarchie et aussi de vous abstraire des soucis du quotidien pour essayer à partir des connaissances fragmentaires que vous avez de la situation actuelle en particulier du point de vue financier de vous représenter l'ensemble, image à partir de laquelle vous pourrez déclencher une réflexion efficace pour trouver de nouvelles voies de sécurisation dans le contexte de dégradation actuelle. Découvrez cette chaîne pour la première fois, d'abord soyez les bienvenus et si vous souhaitez ne rien manquer des prochains épisodes que je serai amené à, à diffuser sur ce sujet une manière plus générale sur l'ensemble des sujets de l'économie, de la finance et du patrimoine, et bien c'est simple, vous pouvez vous abonner immédiatement à partir de l'icône vert et bleu que vous avez en bas à droite de l'écran ou en cliquant sur le plus PLUS majuscule sous la vidéo, vous, vous, ferez apparaître, vous ferez apparaître le menu déroulant dans lequel vous trouverez un lien pour vous inscrire directement sur la chaîne. Quelles mesures peut-on mettre en œuvre en plus de celles qu'on a éventuellement déjà prises pour faire face à l'approfondissement de la crise économique et financière Diversification, c'est un mot que j'ai prononcé souvent dans les, au cours des vidéos précédentes. Il est plus que jamais d'actualité dans le cadre de cette recherche de protection adaptée à l'aggravation de, la, de la menace. Alors diversifier, c'est bien sûr diversifier les catégories d'actifs sur lesquels on va s'appuyer pour faire face à, à un avenir euh, dont on peut craindre qu'il soit défavorable du point de vue de la sécurité économique et financière, euh, c'est aussi la diversification à l'intérieur des différentes classes d'actifs. Je vais vous donner un exemple. Parmi les actifs que l'on privilégie pour se protéger dans des situations comme, comme celle-ci, il y a bien sûr l'immobilier. Euh, on peut bien par exemple investir dans des appartements, bon dans ce cas-là on a fait de l'immobilier. Euh, on peut aussi avoir une approche qui va être plus diversifiée que cela à l'intérieur de la catégorie immobilier euh, qui va consister à se positionner sur différentes sortes d'immobilier. Par exemple, euh, je ne vous apprends rien, il est très souhaitable de posséder sa résidence principale. Euh, si vous ne l'avez pas, ben, c'est peut-être l'occasion ou jamais de vous intéresser et de, de réaliser ce, ce projet. On peut aussi, euh, non seulement, faire de l'investissement immobilier classique, typiquement dans l'ancien, on achète un appartement, le met en location, etc. Sauf que l'avenir la, du locatif dans le nouveau contexte né du Covid euh, né, est loin d'être évident. Euh, mais On peut jouer cette carte, euh, si on fait les choses bien. Euh, mais on peut aussi se positionner sur d'autres sortes d'immobilier, par exemple les SCPI dont je vous ai déjà parlé, ce qui va vous permettre de faire de l'immobilier mutualisé, qui en l'occurrence ne vous demandera aucune gestion et qui va tirer sa sécurité lui-même d'une très grande diversification ou d'une grande mutualisation. On peut également se positionner sur une autre catégorie d'immobilier qui va consister à investir dans l'immobilier en achetant de la nue propriété dans le cadre d'opérations immobilières spécifiques. Je serai amené à vous en reparler dans d'autres vidéos. On peut déployer ce, ce type d'approche en matière de diversification pour d'autres classes d'actifs que l'immobilier, par exemple pour les investissements en bourse, puisque dans le cas particulier des actions dans la situation actuelle deviennent de facto des valeurs des refuges valeurs et à ce moment-là il va falloir raisonner en termes de diversification sur les, les différentes classes d'actions, c'est-à-dire sur les actions qui sont investies dans tel ou tel secteur de, secteur de l'immobilier. Et dans le cadre de notre recherche de sécurisation face à un avenir financier euh, dont on peut craindre que la dégradation euh, ne, cesse de, ne cesse de se prononcer, il y a bien sûr l'or dont je vous ai beaucoup parlé, dont je continue à vous parler. Euh, il y a également l'acquisition de devises, idée dont je vous ai déjà parlé. Il y a également l'acquisition de ce qu'on appelle les biens tangibles, au, au rang desquels se trouvent notamment l'immobilier et aussi les, les actions, euh, mais pas que. Parmi ces biens tangibles, et il existe une catégorie euh, qui est connue euh, de, par, euh, de par son existence, mais qui est peu pratiquée par le public, qui est l'achat de terres agricoles ou, ou de forêts, à travers des, des véhicules d'investissement particuliers qu'on appelle les groupements, euh, les groupements fonciers. Mais Enfin, à la limite, on peut procéder autrement, ça sera beaucoup plus compliqué, mais on peut euh, investir soi-même directement dans ce type d'actifs, euh, euh, ça va vraiment être beaucoup plus compliqué, mais dans l'absolu, euh, pourquoi pas. Et puis, on peut aller un petit peu plus loin en, en prenant ce que j'appelle des mesures pré-survivalistes. Alors l'idée n'est pas celle du survivalisme, qui, euh, pour moi le survivalisme ce sont des personnes qui se préparent en gros à la fin du monde et euh, qui essayent de prendre des dispositions qui leur permettront de continuer à vivre et éventuellement à, à avoir une descendance qui elle-même aura une descendance, euh, dans un contexte où en gros la civilisation serait très largement détruite et il faudrait donc tout recréer et revenir à, à un mode de vie qui au fond n'est pas si ancien que ça, j'ai eu l'occasion de m'intéresser pendant, pendant mes vacances à la montagne euh, de, à un musée qui présentait des objets de la vie des, euh, bah, des, des montagnards euh, sur une période qui était comprise entre, euh, par rapport à aujourd'hui, on va dire entre 60 ans et, et, et 150 ans euh, sur la période qui tournait autour du siècle, autour d'un siècle de, de, de distance euh, on est stupéfait de voir dans quelles conditions de précarité, de difficultés matérielles vivaient les gens et il réussissait à s'en sortir. Ce que je peux dire aux adeptes du survivalisme, de cette version euh, idéalisée du, survi du survivalisme, c'est qu'on est loin d'être dans quelque chose de véritablement attirant. Cette parenthèse sur le survivalisme étant, étant fermée, l'idée du pré-survivalisme, c'est tout simplement d'être capable de s'adapter euh, pour des périodes relativement courtes, qui serait marqué par des ruptures d'approvisionnement et par une pénurie. Autrement dit, euh, d'un point de vue concret, il faut stocker de l'argent liquide chez soi, alors comme ça peut être dangereux et aléatoire euh, ce type de stockage, on ne va évidemment pas stocker 50 000 euros, mais il faut stocker quelques milliers d'euros, voire, euh, voire 10 000 euros, il euh, faut, faut savoir les cacher. Euh, contrairement alors, l'argent liquide ne peut pas être détecté par les détecteurs de métaux, des, des malfaiteurs éventuels, des voleurs éventuels. Et puis également il faut stocker euh, les provisions, euh, les provisions de bouche et les fournitures de première nécessité, euh, dont euh, la, la privation nous causerait de grandes difficultés. Cela sur, pour, faire face à des, enfin, pour euh, être capable de tenir pendant quelques semaines. Hein, je ne suis pas en train de vous expliquer qu'il faut euh, vous, euh, vous mettre en, en, en quête euh, de faire face à, à un an ou plus euh, de, de dysfonctionnement par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Cet ensemble de mesures que je viens d'énumérer, et dont certaines, je pense, je pense aux, aux dernières que, que j'ai énoncées, peuvent paraître excessivement alarmistes. Pour ceux qui ont une vision, on va dire, plus strictement économique et, et normale de ce, que peut être, de ce que pourraient être les difficultés qu'on serait amené à, à rencontrer, bon, chacun, euh, chacun se, fera, se fera son idée. Donc avec ces mesures, on est en capacité de faire face à une crise financière normale, c'est-à-dire à, à euh, des problèmes bancaires et puis euh, ben, un dysfonctionnement relativement grave de l'économie euh, pendant mais autant de temps que nécessaire pour que les choses sinon retrouvent l'ordre qui serait euh, effondré, mais en tout cas retrouvent retrouve un ordre vivable par rapport à ce que sont les critères actuels. Mais dans une situation qui aurait le niveau de gravité que je viens d'envisager, notre, notre plus grand ennemi, avec les banques, notre ennemi de toujours, c'est l'État. Parce qu'il faut, il faut garder présent à l'esprit que dans une situation de, de, de, ce, de ce type, lorsque la, on va dire, la, la pérennité financière des États est en jeu, L'histoire a montré qu'ils sont prêts à tout, et en particulier à spolier sans sans réserve et sans remords leurs, leurs concitoyens pour se renflouer. Donc à partir de cette constatation, de cette analyse, euh, la seule façon d'échapper à ce sort funeste est d'avoir placé et investi, ou placé ou investi, notre épargne à l'étranger alors peut-être pas la totalité de notre épargne, mais une partie significative de notre épargne à l'étranger. Donc, ces mesures constitueront de fait la diversification la plus importante parmi les diversifications dont j'ai parlé. Et elle-même, donc cette diversification à l'étranger, qu'on peut tout simplement appeler une expatriation financière, une expatriation de notre épargne, comporte deux degrés. Donc, pour la... Il y a un degré qui est assez évident, qui est celui qui se présente en premier, c'est, euh, depuis la France, d'investir dans des véhicules d'épargne ou d'investissement euh, qui seront situés à l'étranger. Typiquement, euh, j'ai un contrat d'assurance vie. Dans ce contrat d'assurance vie, il y a des unités de compte, actions, qui me permettent d'investir dans pas mal de, de pays. Dans pas mal de secteurs, enfin bref, des unités de compte bien fournies, eh bien je vais décider de mettre de l'argent dans les unités de compte qui sont investies aux États-Unis, donc qui sont investies sur, sur les bourses américaines. Alors effectivement, euh, j'ai de la sorte euh, diversifié mes placements, puisque à hauteur de ce que je, de ce que je mettrai dans ces, dans ces unités de compte, je serai investi à l'étranger, en l'occurrence dans, dans un pays qui tient la route. Bon, On voit tout de suite que cette solution n'est pas parfaite, qu'elle n'est pas totalement résiliente, puisque l'idée au fond c'est de, de passer par une structure française, en l'occurrence mon, mon assurance vie, ça pourrait être aussi ma banque, euh, ça pourrait être aussi euh, mon, euh, mon, mon, mon, bro, mon broker euh, pour investir, euh, enfin pour, les, pour mes comptes titres en bourse. Euh, donc l'idée c'est que cette structure serait française, ce qui est euh, somme toute euh, ce qu'il y a de, de plus normal pour des épargnants français et L'immense majorité d'entre nous, pour notre épargne, passe exclusivement par des structures françaises. Malheureusement, dans une situation où l'État se, se transformerait en pillard euh, et en brillant, euh, à partir du moment où euh, les choses sont contrôlables depuis la France, elles ne sont pas totalement hors d'atteinte de l'État. Et là, je, je, ne suis pas, je ne suis pas en train de, de vous parler de prendre des mesures contre la fiscalité. On n'est pas du tout dans une dans une optique euh, d'évasion fiscale ou d'optimisation. On est dans une optique de sécurisation de ce qui est à nous par rapport à un État qui pourrait devenir prédateur. Il faut donc aller plus loin. Et là, c'est le deuxième degré de l'expatriation financière. C'est ce que j'appelle l'expatriation complète. Il va s'agir de se positionner sur des actifs qui sont à l'étranger. On peut reprendre de nouveau l'exemple d'action, même des actions américaines. Restons, restons sur le même exemple. Et ces actifs ne seront pas investis via des structures françaises, mais via des structures étrangères. Euh, par exemple, ben, via une banque située à l'étranger, mettons une banque en Suisse, qui confère la, la formation que je vous ai proposée il y a, il y a quelques mois euh, pour euh, disposer de, de ressources monétaires à l'étranger par des comptes multidevises, mais enfin il y a, a, a d'autres solutions cises euh, à l'étranger pour investir à l'étranger que celle-ci, mais l'idée de fond, c'est celle-là. Une fois qu'on a compris cela, c'est-à-dire qu'on a intégré que cette approche est absolument nécessaire pour verrouiller la sécurité de notre, de notre épargne et de notre patrimoine, on, on va devoir se poser la question des actifs sur lesquels se positionner. Euh, Est-ce que ça va être des actifs boursiers Si c'est des actifs boursiers... Est-ce que ce sera des actions Est-ce que ce sera des obligations euh, Est-ce que ce sera des fonds Est-ce que ce sera des trackers Est-ce que ce sera... etc. Si on souhaite être investi dans d'autres actifs que, que la bourse, alors il euh, y a, a l'immobilier. Quelles solutions pourrons-nous déployer à l'étranger pour investir en, en, en immobilier sans passer par des structures françaises Il euh, y a également, euh, j'en ai parlé plusieurs fois, parce que c'est quelque chose qui ne vient pas spontanément à l'esprit des, des, des, des épargnants et des ménages, mais qui est important, c'est la, la détention de devises. Alors la détention de devises, euh, dans la section précédente de cette vidéo, j'en ai parlé euh, dans, le, bah, dans le cadre de la, de la stratégie franco-française, de diversification franco-française, mais on peut aussi l'étendre, il faut aussi l'étendre à euh, la détention de devises, euh, éventuellement des mêmes devises, mais via des structures étrangères. Euh, j'allais oublier de, de vous le dire, ça me, ça me, ça me revient, et c'est essentiel. Euh, à partir du moment où on, où on parle d'expatriation, il faut choisir aussi dans quel pays, euh, prioritairement, on va, euh, on va vouloir po positionner, localiser euh, notre épargne. Euh, on va évidemment se, se positionner dans des pays solides politiquement, solides économiquement, si tant est qu'il qu y en est encore beaucoup aujourd'hui, euh, des pays stables, euh, bon, alors euh, on va se trouver, euh, comme euh, très souvent lorsqu'on parle de, de solutions patrimoniales, avec des points de chute euh, qui seront euh, les États-Unis, qui seront euh, le Japon, euh, qui seront euh, l'Allemagne, euh, qui seront les pays nordiques qui seront peut-être l'Australie, mine de rien, ça fait pas mal. Euh, bien évidemment, toutes ces destinations ne sont pas équivalentes, euh, ni en termes de, de praticité pour réaliser les solutions, ni en termes non plus de résilience face à tel, à tel type de risque. Euh, peut-être que face à un risque monétaire, euh, il sera plus, euh, finalement plus intéressant d'être en Australie que d'être euh, en Allemagne, probablement à l'heure actuelle, tant que l'Allemagne est en euro. Euh, par contre, face à un, un risque d'inflation, euh, il sera peut-être plus intéressant euh, d'être en Allemagne euh, que d'être aux États-Unis. Euh, confère les déclarations récentes du, du patron de la Fed, FED Jérôme Powell, dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente, qui explique que bon, ben, finalement, euh, si l'inflation survient, on sera bien content, et on sera tellement content qu'on continuera à tout faire pour qu'elle augmente et en particulier on n'augmentera pas les taux. Bon, on comprend que les États-Unis euh, avancent clairement vers une inflation. Et on peut paraître technique à ceux qui n'en ne sont, sont pas spécialistes, et elles sont d'ailleurs réellement, réellement techniques, y compris pour, pour, les, pour les professionnels, mais y répondre est indispensable dans une optique de protection de notre épargne parce que tant que on n'a pas répondu à ces questions, on ne peut pas faire d'expatriation ce que j'appelle l'expatriation financière, ou l'expatriation de, de l'épargne. Et du coup, la protection globale de notre patrimoine reste inachevée. C'est-à-dire que notre patrimoine, si on n'en si expatrie pas une partie, notre patrimoine va être résilient, va rester résilient, tant qu'on est en France face à des événements d'une certaine ampleur, qui ne dépassera pas, on va dire, un stade... Euh, le stade d'après, et le stade d'après, eh c'est un État qui, euh, par toutes sortes de moyens, alors les moyens, euh, j'en avais parlé dans une vidéo sur l'inflation, enfin sur l'inflation, j'en avais parlé dans une vidéo sur euh, l'effondrement de la monnaie, à tous les moyens euh, possibles, imaginables et nécessaires pour vous prendre votre argent, même d'une manière qui aujourd'hui nous paraîtrait absolument monstrueuse et illégale, mais le jour où ce sera nécessaire, ce sera tout à fait légal, ça restera monstrueux, mais ce sera tout à fait légal. Alors, pour permettre à ceux qui sont intéressés par cette idée et qui souhaitent aller plus loin dans la maîtrise de cette solution, j'envisage de créer une formation qui sera consacrée à la question, ou éventuellement qui s'appellera, même si le nom n'est pas aujourd'hui déterminé, comment expatrier notre épargne et nos placements complètement. Vous trouverez donc sous la vidéo, et ça je vous le mets, euh, je veux, ça, ça sera le premier lien sous la vidéo. Je pense que le lien sera même visible euh, sans avoir besoin de cliquer sur le plus PL, PLUS majuscule. Donc euh, un lien qui vous mène à un sondage qui sera très simple, qui vous qui proposera deux ou trois questions sur ce thème-là. Euh, bien évidemment, si ça vous intéresse, euh, répondez-y. Et à partir de la quantité de réponses et puis de la teneur de réponses, euh, j'avancerai ben, euh, pour réaliser euh, cette idée. Sur ce, je vous souhaite bien sûr de cogiter à, euh, non seulement aux solutions dont on parlera éventuel, éventuellement euh, plus tard dans le cadre d'une formation ou de nouveau dans, dans le cadre de, de prochaines de prochaine vidéos, euh, en tout cas euh, au moins de cogiter sur les raisons que je viens de, de vous exposer. Euh, J'attends avec intérêt vos commentaires à la fois sur la suggestion que je vous ai faite et sur l'analyse préalable que je développais dans, ces, dans cette vidéo. Euh, N'hésitez pas donc à à vous épancher, à dire tout ce que, tout ce que vous pensez là-dessus. Je, je suis bien sûr à, à l'affût, euh, non seulement pour vous comprendre, mais aussi pour peut-être pêcher quelques idées euh, que j'aurais pu ne, ne, pas, ne, ne, pas, ne pas avoir. Si vous avez aimé, levez le pouce, euh, parta partagez, abonnez-vous, Mais je pense que pour la, la plupart de, de vous c'est déjà fait, et je vous dis à très bientôt